C'était fantastique. Mm -hmm. C'est vraiment comme une méditation, une rentrée en contact avec l'âme dans mm. nous-mêmes. Et surtout le contact avec la terre, qu'on n'a pas très souvent, je crois, que moi je n'ai pas très souvent. Donc l'énergie de notre mère nature, et c'était fantastique c'était vraiment incroyable je m'attendais quelque chose de différente je pensais <rire> oui. que c'était plus la musique et, et suivre la musique à y aller mais non c'est vraiment entrer en contact avec avec nous mêmes c'est mmh. encore plus qu'une méditation je crois mmh. c'est très très puissante est-ce qu'il y a aussi des chamanisme dans cette pratique puisque je n'ai pas bien lu mais euh, en fait en dans dans la méthode que j'ai créée. Donc oui, j'ai développé. viennent. Donc là, quand je donne ça, je suis complètement comme un canal. Je ne saurais oui. pas dire avant ce qui vient. Et, et au fur et à mesure que je fais l'exercice avec le groupe, chez moi, ça vient. Les messages viennent et euh, tout ce que j'ai appris et toute mon expérience s'infiltre là dedans. J'ai fait une formation en chamanisme. Oui. Donc, euh, il y a des éléments qui euh, tous les éléments de tout ce que j'ai appris durant toute ma vie et toute mon expérience viennent en fait, oui, au bon moment ça. et, et, et euh, par magie. C'est plus que méditation. C'est vraiment comme une pratique un peu, et pas ésotérique, hein? mais quelque chose qui va au delà, comme si on rentrait vraiment vraiment en contact avec le monde invisible. Donc, on reste, ce que tu dis, ça, ça touche beaucoup, puisque c'est comme des messages qui viennent mmh. de, de quelque chose qui est au-delà. Ouais. Et euh, on utilise, donc, comme j'ai fait aussi une formation avec euh, tout ce qui est l'inconscient et euh, l'hypnothérapie, toutes ces choses que j'ai fait. Mais c'est fantastique. Oui, la magie consiste dans le fait que notre inconscient il ne fait pas la différence entre la réalité vraiment et ce qui est symbolique et donc en faisant cela, à partir du moment qu'on ferme les yeux et on met une intention, la puissance de l'intention et on créant un oui, monde. Oui, oui. on va vraiment, on le crée vraiment. Et la loi d'attraction, ça fonctionne oui, comme ça. Oui, et donc, oui. c'est vraiment très puissant parce que c'est aussi pour des gens qui peuvent pas aller dans cette nature qui n'a pas été touchée, cette nature pure. Presque, on, on a dur à trouver ça selon où on habite et notre être, notre inconscient a absolument un souvenir de ça. Et donc, on se transpose dans cette pratique. On se transpose dans un univers. On peut créer tout ce qu'on veut et on peut vivre tout ce qu'on veut. Et ça, c'est puissant parce que nous avons besoin d'avoir un souvenir de ça, vécu dans le corps. Ouais. Oui, oui, oui, c'est ça que c'est vraiment quelque chose de très, très spécial. Puisque je te dis, je donne de tout. Et j'entendais plutôt comme une danse, c'est là, c'est y aller, il y a de la musique. Mais non, c'est quelque chose de très plus puissant. C'est comme une session d'entre, et une session énergétique de coach, mais aussi spirituelle. Donc, c'est vraiment, non, c'est très puissant hmm. et c'est très spécial. Ouais. Et chaque euh, séance a une autre énergie. Tu vas voir que la semaine prochaine, on va travailler l'énergie sauvage. Ah. Et là, ouais, on va travailler, on va beaucoup plus bouger. Ah. Parfois, c'est beaucoup plus physique. Ici, c'était très, euh, ouais, comme une méditation. Ça, je ne sais pas le dire comment ça va être avant. Ça dépend du groupe, ça dépend de où je suis, etc. Mais l'énergie sauvage, là, souvent, c'est vraiment, on va aller dans la force physique, la force mentale et, et c'est une, une énergie qui est très euh, tribale comme ça, primaire et ça a besoin d'intensité. Donc là, on bouge plus. Après dans la fluidité, euh, la troisième énergie, c'est la fluidité. Euh, mais ça aussi, souvent, c'est vraiment beaucoup plus actif. Oui. donc toi, tu es aussi um, channeling, je veux dire, tu fais, tu, oui, puisque on ressent que c'est toi quelque chose de plus, ouais. des, oui, oui, oui, oui, oui. Mm -hmm. Donc tu rentres, euh, tu es aussi en contact, puisque tu as dit ce que tu reçois quand on fait la, la classe, ouais. C'est ça. Moi, je, je sais pas comment ça, ça fonctionne, mais à partir du moment que j'ai... Je pense que ça s'est fait tout seul. Ça fait, je, je, Au début, je savais même pas que c'était du channeling ou n'importe. Ça venait à moi et je disais, je, je sentais que c'était la chose qu'il fallait dire. Et je n'ai pas préparé mes cours. Je ne prépare pas mes cours. Il n'y a pas moyen de les préparer. Je ne prépare même pas mes musiques. Donc, J'ai une playlist des différentes oui. énergies dont les musiques. Ça, et puis les musiques viennent... À moi à ce moment-là. Mais mmh. euh, bon, ça s'est fait tout seul. <rire> et ça fait beaucoup, bon, ça c'est une question, ça fait beaucoup des années que tu fais ce type de, de cours. Hein? Donc, bon, pas la danse orientale, j'ai vu que ça fait 30 ans que tu danses danse orientale. Mais ce type de cours euh, danse ta vie Ça, je fais ça depuis 2016. Ah, en fait, non, 2000, ouais. en 2015, euh, la méthode et, et le, la vision que j'ai eue en 2015. C'était un rituel chamanique de guérison et mm -hmm. j'ai eu une vision. Je l'ai notée, je l'ai écrit. Je ne connaissais pas tous les éléments qui, qui avaient dans cette vision. J'ai commencé à lire, à lire des livres pour comprendre qu'est ce que c'est que ce truc. Et, euh, et donc là, j'ai développé ma méthode avec ça. Ah, OK, wow. Non, mais c'est vraiment spécial et très intéressant. Et surtout, ça aide dans mon cas. Puisque moi, j'ai un mental très fort, mm. ça aide aussi à... Des... Ce n'est pas facile, puisque je, je le sens quand le mental va revenir. Ça, c'est un training pour déconnecter aussi le ah, mental. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, je, je trouve que c'est comme ça en tous les Parce que moi, pareil, hein, je, je... Wow, qu'est ce que je suis dans ma tête. Et donc la danse a toujours été, enfin j'ai aussi des, des, des traumatismes et des choses comme ça dans, dans ma vie. La danse a toujours été l'endroit sacré, l'endroit où je peux être justement, l'endroit où je peux être heureuse, l'endroit protégé. La thérapie, la médicament ça a tout été. Et euh, ça c'est pas possible de faire la danse orientale avec la tête. Oui, parce que la tête contrôle. Est... Est... Oui. oui. oui. Et c'est ça, c'est chouette, puisque les deux, moi, je ne savais pas si faire le cours danse orientale ou l'autre, mais ils sont tellement différents puisqu'on voudrait faire les deux. Ce n'est pas ouais. qu'un remplace l'autre, ce sont deux choses différentes, sont chouettes ouais. tous les deux. Ils sont super complémentaires, en fait. Oui, oui. Parce que dans, dans mes cours de danse orientale, on apprend, bon, je dis quand même les choses, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux énergies sont séparées, etc. Et euh, je dis les choses, mais dans la Chandra, on va aller vraiment plus loin. Oui. On dit que dans la danse orientale, ben, le, le but, l'intention, c'est de s'amuser, d'apprendre la coordination, aussi euh, de, de travailler un peu sur l'endurance et s'amuser ouais, et vraiment, vraiment. Et dans, dans ce monde là où il y a la joie de vivre. Oui. Voilà, il y a oui. plein de choses dans cette danse. Oui. Oui. et c'est que j'aime bien aussi que c'est beaucoup sur l'être, euh, comme on dit, grounded. Sur le, que, tu as répété beaucoup, des fois, beaucoup de fois, et moi c'est ça un problème à moi puisque moi j'ai la tendance d'aller plutôt dans l'autre dimension, ah. je suis attirée par là et moi par ici, donc c'est quelque chose que tu as répété beaucoup ce soir et, et ça aussi, ça, ça ressonne beaucoup, je sens que ah. ça résonne beaucoup à moi. Mais j'aimerais bien essayer les cours à Bruxelles. Viens, ouais, viens, bien sûr. Oui oui, oui, oui, oui, puisque ça doit être live. On te voit mieux aussi et ça doit être aussi différent. L'énergie, je crois. Ah, oui, mais oui, il n'y a rien qui remplace le, le cours oui, en présentiel oui. et le... ah, non rien. Mais c'est en fait ce qu'on a fait ici. Ben, je dis on va faire certainement, j'essaye de garder ça Pareil, parce que les oh, gens qui bien. viennent le, le jeudi vont pouvoir profiter du replay. Tu vois, si je fais quelque chose de complètement différent, à ce oui. moment là, euh, ils ne peuvent pas en profiter. Et donc, c'est quand même, ce n'est pas comme si on allait faire le même exercice, etc. Mais j'ai le souvenir de comment on a abordé ça aujourd'hui et ça, ça va certainement pouvoir être approfondi et donc ça, c'est beau. Mais ça va être enregistré la classe jeudi ou du non. replay online Non, non, ça, c'est juste ici. Voilà. Ah, OK, OK. Ouais, ouais, ouais. Est-ce okay. qu'en fait, tu vois ce qui se passe ici avec Zoom, euh, dans l'enregistrement ne va voir que moi ah, okay. ouais, donc, on va pas oui. les autres, euh, parce que souvent, il y a des gens dans, dans le cours Zoom et ne veulent pas, surtout avec un travail comme ça, parce que pas, oui. parfois, ça va oui. vraiment très, très loin, ne veulent pas être vus. Et donc, on ne voit que moi. Mais à Bruxelles, je ne saurais pas le faire. Hein. Et oui. en plus, oui. si tu, tout d'un coup, tu as une caméra qui filme, plus personne ne va être naturel. Oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai, tu as raison. Oui, ouais, oui c'est Et c'est pour ça que cette combinaison des deux, elle est vraiment très puissante. Quand on a les replays, on peut retravailler dessus. Mais donc, toutes les classes que tu fais en online sont enregistrées, sont aussi disponibles sur le space, sur l'espace. Ouais, donc okay. tu vas les, tu vas les trouver. Donc ici, c'est l'énergie, la première énergie, l'ancrage. Donc oui. ça, ce qu'on a enregistré ici, je le remets dans en dessous de ce module oops, de l'ancrage. Ah, OK, OK, bien. Et aussi les cours donc, de, de danse orientale sont enregistrés. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Tu as déjà, tu as vu, enfin, j'ai envoyé aujourd'hui dans l'email, j'ai envoyé le lien et là, tu vois tous les modules. Hein. Oui, oui, oui, oui, je dois. Oui, puisque non, la danse orientale aussi, j'aime bien. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est magique, la musique.